ou bien est-ce que ce n'est pas Monsieur qui sous la vidéo Donc, je pense que c'est à nous-mêmes pour nous capables de dire qui ça nous est. Parce que même constat, nous même un constat. Nous souhaitons nous-mêmes tout. Nous capables de faire un constat. Je ne pas oublier dans le pays d'Haïti chef Bazio n'a jamais accepté que... Il a perdu soldat. chef Bazio jamais accepté que les gens ne sont pas morts. Maintenant, pendant qu'ils ont envoyé une Bay il y a des gens qui est intercepté. Voice là, et puis il vient jouer comme ça. Pour le dire que, eh bien, les gens qui sont sous photo, ce n'est pas un citoyen, même ils mais dans les affaires gang qui sortit dans le village de Dieu. Mais c'est une photo comme ça, comme ça. On frère. Je ne pas dit que que vous vous avez dit dit que vous avez dit dit je dis comme ça, a gens qui sont là base, frère pas de base, sur Instagram misia... mo pour des photos, Quand quand monde qui je dis que Qui bon pas de non Qu'est-ce que Comme si pour un nègre, pour un neg, pour ce n'est pas nègre. Ils ont comme ça so. Pour m'a puntaire, pas nègre, mo moi. innocent. Moi même je est le un niveau éliminé. Il n'y a pas de a qui un jour, si Qui est-ce qui prend radio Qui est-ce qui est journaliste qui défend Je me journaliste, ce pas tous journaliste non Les journalistes, qui comptent ça Les journalistes, ils ont fait baguette, ils ont fait baguette, ils ont fait Mais tout le monde a monde de journaliste Non effet, là-bas, quelqu'un a Une photo s'il dernier même, ça gagne. Bon, iso, tout le monde oui, isto, toi, le de je ça, a isoé. des bon oui, Et ça gagne. Faire. Un Ça Monsieur Ça mais on va... même on va... les on va aller là. Et, et, et, et en, en, avec moi. Non, on va les à Et on va les à moi Mais on va les à là. En tout cas, Izo Mouniobral dit comme ça. Que, que l'on veut ou non. Muscadet, Litouyer, Yon bandit. Fait de charge. Donc, euh, Nous allons faire des commentaires pour nous dire qui s'en pensez, de questions si là. Allons-y pour... Ça qui concerne la bataille Tibois, Grand Ravine. Tibois à point.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 et jusqu'à présent beaucoup gain photo mort parce que pas oublier que les petits bois alors les grands avines très prudent et très intelligent. dans ce sens là j'avais dit si au console d'acte tomber pas facile bouger une photo pas facile bouger une, une vidéo Vous avez ont dossier sous titerios bah ben, titerios pas rien parce que et les mettez de moins sous grands avines nous contrôle titerios faut me dire que pendant que vous a progressé faut me dire que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 pointé sur Jonathan et au long jamais Jonathan ah, pointé sur Jonathan Jonathan tremble une on pointé sur l'île tremble Vous nan tomber non mais Jonathan. vous l'autre soldat qui est dans Jonathan, vous qui bataille pour à bon Jonathan nan men yon, et puis Jonathan.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 fondi que gay information ki rive jwenn nou ki dit que balgrand avine très sauvage parce que nayo met tiré en l'air bien balyo gèlè yo chache moun pou yal tomber sou yo ça veut dire toute bal gèlè mystique ça j'ai bataille redwi là concernant drôle drôle te faire descendre là pas trop loin grand avine mais li pas arrêté et puis t'il a appelé dit monsieur ça qui passé à descend descendre nous pas arrêté il dit t'il a appelé bon pas gagne rien pour m'arrêter allez dit les yo ta al camper